Le fait de décider d'utiliser les transports en commun ou le vélo ou simplement de marcher plutôt que d'utiliser l'automobile, c'est à l'évidence une des composantes de la transition énergétique. Le fait d'arriver de, de, à gérer de manière euh, raisonnée l'énergie que l'on consomme dans son logement, c'est au niveau de l'individu et c'est aussi important. Mais ce n'est pas suffisant. Aucun des niveaux, finalement, n'est suffisant en lui-même et on arrivera à réussir la, la transition que si l'on arrive à créer plutôt des, des synergies ou des effets positifs d'entraînement entre les différents niveaux. Il faut vraiment qu'il y ait une, une logique communes au niveau international, européen, national et local ou territorial. C'est un défi tellement majeur et peut-être tellement difficile à réussir qu'il faut vraiment être capable d'agir à, à tous les niveaux de gouvernance. On a donc déjà évoqué la question de la gouvernance internationale. Le niveau européen, depuis de très nombreuses années, l'Europe a joué un rôle de, de, de leadership à la fois en matière de recherche et en matière d'action internationale en faveur du climat, le niveau national, celui auquel tous les, les grands pays définissent leur politique énergétique est aussi tout à fait essentiel pour structurer ce, ce qui doit être fait et quelles sont les, les grandes voies de la, de la transition énergétique, parce qu'il euh, y a plusieurs manières de, de conduire cette transition énergétique, on y reviendra peut-être par la suite. Et enfin, le dernier niveau qui n'est pas le moins important, c'est le niveau local, puisqu'effectivement, euh, dans beaucoup de cas que ce soit les politiques de, de transport, que ce soit les politiques de rénovation thermique des bâtiments, euh, on a on a vraiment conscience du fait que c'est au niveau local, au niveau des villes, au niveau des grandes agglomérations et au niveau des régions également que peuvent être entreprises les actions qui permettront en effet d'engager ce processus de transition. Donc il est très important de considérer que euh, cet enjeu est un enjeu qui concerne tous les niveaux de la gouvernance et que ce qui est important c'est vraiment d'agir de la manière la plus forte et la plus efficace à chacun de ces niveaux et surtout en faisant en sorte que les actions soient en quelque sorte bien alignées c'est-à-dire que ce qui est fait à un niveau n'entre ne pas en contradiction parce que là on sera on sera plus, plus efficace. C'est vrai que les énergies renouvelables solaires et éoliens se prêtent bien à une utilisation locale de l'énergie mais il faut être attentif à ne pas euh, comment dire, à ne pas euh, privilégier de manière excessive. Par exemple, des concepts d'autonomie énergétique locale, parce que ce n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Ça, ça peut fonctionner dans un certain nombre de cas, en particulier si on arrive à faire du stockage. Ça peut faire partie de la solution, mais là aussi, euh, il faut en effet être capable de combiner les différentes échelles d'analyse. Et par exemple, toutes les études qui sont faites, euh, euh, par exemple au niveau européen, sur ce que pourrait être un système énergétique européen accueillant de très grande quantité d'énergie renouvelable éolien, solaire, ces énergies qu'on appelle les énergies renouvelables variables, eh bien ces, ces études montrent qu'en effet on travaille à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à la fois au niveau on essaye d'ajuster le plus possible au niveau local, mais on ne peut pas faire 100% au niveau local, et donc on fait appel aux réseaux nationaux, qui sont une manière de répartir euh, l'énergie au niveau national, et au-delà encore, euh, toutes ces études euh, montrent qu'il est nécessaire de s'appuyer également sur l'interconnexion des systèmes électriques européens pour jouer de la complémentarité entre le soleil qui peut y avoir au sud euh, dans l'Italie du Sud ou en Sicile et euh, le vent qui peut y avoir euh, en mer du Nord euh, ou, ou au Danemark. Et de cette complémentarité, on gagne en capacité d'ajustement de, des, des systèmes électriques. Et donc, en effet, il faut être capable de travailler là aussi sur toute la chaîne. Les systèmes énergétiques locaux qui ne sont pas forcément autonomes. Les systèmes nationaux qui permettent une organisation de, de l'offre et de la demande et puis la structuration des politiques. Et ensuite des, des grands systèmes euh, à l'échelle presque continentale, hein, à l'échelle européenne en particulier, qui là aussi permettent de jouer des complémentarités entre les différentes sources.